que, par exemple, oh. vous pensez euh, vous représenter en 2027 euh... Oui, mais je ne me trouve pas dépassé. J'ai vu combien, malgré le peu d'heures qui m'était proposé, j'ai fait bouger les lignes. Il est président de Résistons, ancien maire, ancien député, ancien candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Jean Lassalle est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes mis dans la peau d'un boulanger, il y a quelques temps. Alors, question, pourquoi tout simplement parce qu'on a parlé de son métier. J'avais été à une manifestation cinq ou six jours avant, euh, ici à Paris. D'accord. Et euh, il est venu me voir avec sa famille. Et ils m'ont raconté leur histoire. Ça m'a ça vraiment touché. Euh, avec euh, leur jeune fils, qui n'allait pas reprendre la boulangerie, alors qu'il a 22 ans, parce qu'il ne il la supportait pas. Il, ils ne se voyaient pas faire ce métier et ils voulaient que je fasse le pain avec eux. D'accord. Okay. Alors du coup, euh, je ne sais pas quelle heure il était, euh, on a convenu que je serais à, à deux heures à la boulangerie, euh, quelques heures après. J'y étais euh, et puis avec Pierre Claré euh, et puis nous avons joué les, les boulangers. D'accord, très bien. Et euh, est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi pour défendre, euh, en, tout cas, en tout cas pour contrer la, la réforme des retraites qui est en, en tout cas menée en, en ce moment par le gouvernement Pour la dénoncer sens. en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, je crois que c'est plus que ça. Il y a la réforme des retraites. D'accord. Il y a le travail, il y a la pénibilité pour un certain nombre de, de ces métiers. Vous imaginez, ce type-là s'est levé toute sa vie à une heure et demie du matin au point que son fils qui a tout fait pour reprendre mais, mais, mais il ne peut pas, c'est plus fort que lui ne peut pas reprendre il y a la relation au travail et puis il y a la passation euh, mmh. d'entreprise pour euh, ses activités comme l'agriculture comme l'artisanat et à plus forte raison les boulangers où il y a à voilà, transmettre aussi le fond et ça coûte cher et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire. Et je suis impressionné de voir le désir des jeunes d'entreprendre. Ils n'ont pas une thune. Mmh. Et il n'y a personne qui va leur donner une thune. Donc, qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas une thune Donc, c'est un peu tout ça que j'ai voulu dire. Et ça a été assez réussi. J'étais content pour eux. C'était vraiment très sympa. C'est vrai que c'est une belle retombée, effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez en ce moment de, de, de, de l'action du gouvernement notamment au regard de la réforme de la retraite, vous, vous semblez être assez oppo opposé à cette réforme. Euh, justement, c'est quoi votre avis là-dessus Notamment par rapport aussi à la gestion de la crise du Covid et Voilà. Et par rapport à la situation dans laquelle se trouvent aussi les jeunes dont nous parlions à l'instant, oui, ouais. qui, après le Covid, justement sortent de là essorés, sans perspective. Mmh. Ils ont perdu ce que nous avons toujours eu, qui retrouveront, j'espère, cette relation naturelle qui va chez les jeunes, et qui n'est pas si naturelle que ça de nouveau aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on leur propose comme travail mmh. On leur propose rien. Euh, s'ils sont autrement qualifiés, s'ils ont des, euh, fait des études, etc. etc. bon, peut-être, mais ce n'est pas l'immense majorité. Donc, je pense qu'avant de poser le dossier de retraite, il fallait poser celui de la société de notre pays, d'une manière générale. C'est pour ça qu'en tant que candidat à la présidentielle, je voulais reconstruire un État. Parce qu'en France, un État a toujours organisé, aidé à organiser ceux qui détenaient le pouvoir du temps des rois, puis après du temps des présidents au nom du peuple, pour que ce soit à la fois un symbole et un outil. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Alors, on parle de retraite, personne ne comprend strictement rien. Est-ce qu'il faut avoir commencé à tel âge ou pas tel âge euh, Rien. Et il faut que le travail reprenne du sens. Que la vie en société reprenne du sens. Et à ce moment-là, on peut dire, voilà, euh, pour avoir une vie harmonieuse. Il faut que papa et maman puissent s'aller à la retraite et qu'ils aient de la retraite. Et que vous puissiez avoir la vôtre. Mais que voilà comment ça fonctionne. Et comment on peut le faire marcher. Et comment on va vous mettre au travail si vous avez envie de travailler ou si vous voulez vous former. Et justement, je vais parler à, au plus jeune Jean Lassalle. Pourquoi vous êtes engagé dans la politique au départ C'était quoi vos engagements euh, au début, euh, savez, ce ils, qui vous portait, en fait, finalement. Il n'a changé euh, tellement, sauf que euh, pour les jeunes d'aujourd'hui, euh, la crise est beaucoup plus dure, mmh. beaucoup plus grave. Elle touche au, euh, au cœur. Sur, euh, sur quels aspects, pousser, notamment Sur l'angoisse, sur la peur du, du lendemain, sur les perspectives... Euh, nous, nous n'avions pas euh, ces craintes. Euh, on savait qu'une manière ou d'une autre, on allait bosser. Il euh, euh, y avait plus de, je ne sais pas, l'ambiance était différente. Mmh. Euh, la France n'avait pas été clivée en petits morceaux, comme elle l'a été depuis. Euh, mais qu'est-ce qui nous motivait, qui nous poussait C'était tout simplement euh, le, le désir de faire qu'elle soit plus égalitaire et que tout le monde euh, soit à égalité de chance devant la vie. Moi, c'est ce qui va toujours euh, mener. Je suis fils de berger. Je l'étais été mmh. moi-même pendant des années. Euh, J'ai dû attendre l'âge de 19 ou 20 ans pour, savoir, pour avoir un billet de, de 10 francs en poche. Donc, vous savez, je, je savais ce que c'était. Et, et, et je pensais que la France, Pouvez fournir cette qualité de vie à tous ces enfants. Et justement, vous êtes très connu aussi pour euh, sorties à l'Assemblée nationale. On vous a vu porter par exemple un gilet jaune. Euh, on vous a vu notamment faire une grève de la faim. Euh, Qu'est-ce qui vous distingue justement de, de tout le paysage politique français je ne sais pas ce qui me distingue. Moi, je n'ai pas le sentiment que je me distingue, euh, disons que. Ce qui je pense me que distingue... beaucoup de gens pourraient dire que c'est le cas. En tout cas, euh, <rire> moi, je, je souffre de. Du... Euh, je vous le dis à vous parce que je suis. Vous m'avez déjà invité et j'ai vu avec plaisir combien votre euh, média avait grandi, le nombre de jeunes qui <rire> travaillent, puis combien c'est beau et combien c'est agréable. Moi, ce que je vis très mal, c'est. <coughs> Que nous ne soyons pas à chances égales devant les médias. D'accord. Moi, euh, j'ai fait, je crois, cinq heures euh, de, de télévision ou de radio pendant la télé, à, mm -hmm. à comparer avec les 220 heures de M. Macron, Mélenchon, etc. Vous pensez que c'est la même République que ça J'avais pourtant comme les 500 signatures. Je les ai même parmi les premiers. Je les ai déjà eus par le passé. Euh, J'étais habilité par le Conseil constitutionnel, mais lorsqu'il s'agit de pouvoir exprimer ses idées, alors que malheureusement, je n'ai pas amené de, de, de, de mon projet la France authentique, mais euh, on a dit, tiens, mais c'est peut-être un des projets qui colle le plus mmh. à la réalité, mais on ne vous invite pas. Donc forcément, euh, vous ne pouvez avoir qu'une relation que vous construisez vous-même, mais vous ne pouvez pas expliquer... Vraiment, et en profondeur, ce que vous feriez si vous aviez autant d'heures que ceux qui parlent la plupart du temps pour rien dire. Alors pourquoi je suis euh, un petit peu différent C'est parce que moi j'ai toujours dit à peu près ce que je pensais. Et je me suis toujours comporté comme il me semblait que la conscience me demandait de le faire. Mais justement vous avez, il me semble, eu euh, plus d'un million de voix aux dernières élections présidentielles, notamment avec le parti Résistons. Pourquoi avoir quitté le Modem pour euh, créer... Euh, ce nouveau parti Parce que Et pourquoi euh... résistons d'ailleurs euh... Résistons à quoi Alors voilà, c'est très bien, merci beaucoup. <rire> <coughs> Alors par contre, il y a une grippe qui n'est pas transmissible et qui n'était pas prévue au, <coughs> au programme. Alors d'abord, pourquoi <coughs> euh, avoir quitté le Modem bon, J'y étais rentré euh, avec François Bayrou à l'époque nous avons été euh, parmi les principaux animateurs. Et puis j'ai compris il y a une quinzaine d'années que nous n'étions plus du tout sur la même trajectoire, sur la même ligne. C'est-à-dire que lui se laissait euh, consciemment et, et presque heureusement pour lui emporter vers cette espèce de, de, de, de, de, de pente très lissante qui, qui conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui la financiarisation totale de la planète. C'est-à-dire que quelques centaines de mains, alors c'est pas aussi organisé que ça, détiennent tout. Vous pensez et, vraiment que c'est le cas Ah, je pense que c'est le cas. Déjà, dans le paysage français, regardez, ils sont quatre pour détenir euh, euh, tout, euh, tout le PAF, paysage audiovisuel français. Mmh. Donc, euh, euh, ils, ils détiennent tout et, finalement, ne nous, nous autorisent à dire que ce qu'ils veulent bien. Quelques heures, sont retenus pour jouer les amuseurs publics en sachant qu'ils n'y arriveront jamais. C'est par exemple le cas de quelqu'un que, bon, ma foi, j'apprécie bien pour son courage, mais Jean-Luc Mélenchon, mais tout le monde sait qu'il euh, ne sera jamais à des postes clés, donc on le laisse un petit peu dans la nature, et puis après on, on laisse les NUPES se mmh. faire. Madame Le Pen. Bon, il aurait pu à la dernière élection, hein. il a fait un très beau score hein, tout de même. Oui, mais il n'a pas gagné. Oui, oui c'est sûr. Et il ne gagnera pas. Mmh. Parce que les choses sont faites ainsi qu'il ne peut pas gagner. Pourquoi Quand il ne pourrait pense... pas gagner par rapport à notre candidat Mais parce que notre système n'est pas. Euh... D'abord, c'est un système. Hein. Ce n'est plus un modèle démocratique, hein, comme cela le fut pendant très longtemps et pendant ma jeunesse, où tout le monde pouvait avoir sa chance. Aujourd'hui, c'est un système comme le fut le système soviétique, ou le système des colonels dans certains milieux de, de dictature, où on te laisse jouer. Tant que tu n'es pas dangereux. D'accord. Tant que tu ne risques pas d'emporter l'adhésion derrière toi de masse importante qui peuvent faire basculer le pouvoir. Donc on laisse faire jojo. C'est un peu pareil pour Marine Le Pen. Mmh. On laisse se faire jojo. Pour l'instant, euh, ils se disent qu'elle n'aura pas le pouvoir. Il y aura toute une partie de Français qui ne votera pas pour elle. Et en 2027, vous pensez qu'elle n'aura pas sa chance <coughs> Mais ce sera un petit peu toujours la même chose. À ce moment-là, on va le dire, elle est ceci, elle est cela. Et puis, elle n'a pas fait. Elle avait des députés à l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle a fait Vous voyez, on vous pose toujours des questions, aux autres, on ne les pose pas. Mais à ceux qui sont, quelles que soient les idées qu'on ait, moi, je ne suis pas du tout dans sa ligne de, de, de, de, de pensée, mmh. mais je suis quelque part quand même dans, dans, dans sa manière de de, de, de, de, de me redresser, de, de, de, de me révolter, quelque part comme le fait aussi Mélenchon, et je trouve qu'on n'est pas invité Et ça, c'est très important que ceux qui nous écoutent le sachent. Ils ne sont plus représentés. C'est faux et archi-faux. L'Assemblée nationale est un théâtre d'ombre. Mmh. On vous laisse vous y amuser, vous jouez, etc. Mais vous n'établissez vous plus, vous ne préparez plus l'avenir du pays et vous n'y faites plus de politique. Donc on va revenir un peu sur vous, vous avez fait pas mal donc, de voix à l'élection présidentielle. Du coup, c'est quoi la suite la On suite sait par exemple qu'il y a les élections européennes qui arrivent bientôt Alors la suite où vous me parliez de résistance, c'est d'essayer de développer ce mouvement. D'accord. Ce mouvement que nous avons voulu euh, ouvert à toutes celles et ceux qui signent la charte, mais euh, qui euh, pensent que les partis <coughs> qui euh, ont tenu le haut du pavé <coughs> depuis le début de la 5e, et oh, tout au moins depuis 50 ans, sont finir, Regardez, le, le, les Républicains n'en finissent pas d'agoniser, ils sont en train de mourir à petits pas, mm. le PS est, est mort, j'ai fini avant ça, la mairesse de Paris, <rire> je ne euh, sais pas d'ailleurs comment elle est restée maire de Paris avec un score pareil, moi on m'aurait viré chez moi, si j'avais fait un score de 2%, maire de Paris, vous imaginez, euh, le pauvre Parti communiste qui est gentil, enfin, je l'ai battu à plate couture, bon, je les ai pratiquement tous battus, mais ils n ont pas tiré d'enseignement. Donc, donc, ce que nous avons voulu faire, c'est un mouvement qui soit ouvert à tous, et où on propose à ceux qui ont envie, uniquement, t'as envie, tu le fais, t'as pas envie, tu, tu peux te retirer, rentrer chez mmh. toi, de commencer à réfléchir ensemble, et puis de commencer à apprendre à faire de la politique ensemble. La politique est un art. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir d'abord une vision. Une vision euh, pour euh, demain. Il faut connaître euh, la vie des hommes au quotidien. Ça, tout le monde le connaît. Il faut savoir combien l'humanité est tragique. Parce que l'homme vient des fauves. Vous savez, il est issu des fauves. Du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». Et c'est la civilisation au fil des siècles, des hommes qui lui ont permis de vivre merveilleusement ensemble à certains moments. Et c'est cela qu'il faut retrouver, c'est à cela que nous nous attachons en montrant à tous les jeunes les chances qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, mais si tu veux être champion de karaté, il vaut mieux prendre quelques cours de karaté, si tu veux être champion de tennis, c'est pareil, et si tu veux être bon dans quelques domaines que ce soit aussi. Et puis, si tu veux qu'on t'apprécie dans la vie, il vaut mieux être sympa. Tu peux dire tout en étant sympa, mais tu n'es pas obligé d'insulter l'autre, ni de lui taper dessus. Mais on est d'accord que pour que Résistons puisse se développer, il faut aussi qu'elle qu ait un, un poids euh, euh, électoral. Et donc, par conséquent, c'est quoi ces stratégies de développement, justement, euh, euh, pour les européennes et peut-être aussi pour les prochaines présidentielles Alors, Parce que, par exemple, pour... vous pensez, euh, vous représenter en 2027 euh... Oui. oui si, euh, si, disons, je me maintiens dans un état de de forme que j'ai, sauf les vertèbres que j'ai, cinq vertèbres cassées, ça, ça fait quand même beaucoup, une grippe là-dessus. Euh, Ce n'est pas une bonne période. Mais bout en fin 27, ça ira peut-être mieux. Mais oui, oui. Non, mais je ne me trouve pas dépassé. Et je ne gagnerai certainement pas, mais non plus. Mais j'ai vu combien, malgré le peu d'heures qui m'étaient proposées, j'ai fait bouger les lignes. Et combien de mes phrases, combien de, même de, de mes... Euh, comment je devrais dire, de mes propos à l'emporte-pièce, ont été repris et combien d'une certaine manière ils ont frappé mmh. parce qu'on ne dit plus rien à ce pays et le tout petit peu qu'on peut dire euh, ça, ça marche voilà, je, je, je, par exemple on me parle tous les jours de mon entretien avec Apolline de Valère qui est sur une télévision qui appartient à un richissime euh, bonhomme qui est au Luxembourg et aux îles des Charnesais euh, vous voulez me tailler en pièce. Elle n'a pas du tout taillée en pièce. Je lui dis, vous feriez mieux de commencer à voir pour qui vous travaillez. Mmh. Est-ce que ceux qui vous emploient sont honorables euh, Parce que vous avez une très grande responsabilité. C'est pas un souci que j'ai face aux jeunes ici, parce que je je sais qui vous êtes. Vous m'avez invité et vous vous avez ça dans le sang. Vous avez cette volonté de euh, voilà de, de parler juste de vous tromper quand c'est nécessaire mais de rattraper aussi et le respect qui est dû à la personne humaine et puis ensuite au citoyen qui refondera le peuple et le peuple souverain se redonnera à nouveau les élites qu'il mérite. Et justement, quelle est votre actualité vis-à-vis -vis de tout ça Vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis de Résistants Vendredi, et samedi, euh, j'ai euh, les euh, journées, les rencontres de Résistants. C'est-à-dire, nous nous retrouvons euh, à la maison de l'industrie, qui avait été fondée par euh, Napoléon Bonaparte, okay. euh, lorsqu'il était encore euh, au consul je pense qu'il était, en 1801, et c'était la maison de l'industrie. Ça allait rester, c'est très sympa. C'est au boulevard euh, Place du boulevard Saint-Germain. Ok, voilà. très bien. Et donc, de samedi, Vanoli et samedi, toute la journée. Et là, nous, nous essayons de, voilà, de, de retrouver l'ensemble des régions de France, y compris de bout de France, de ces merveilleux bouts de France qui viennent de si loin et qui font que nous sommes la deuxième façade maritime du monde. Super, on va désormais accueillir Alexion Giraud pour le journal d'Alex. Merci, Alex. Il est ici, je suis Alex. Ah, Alex. Merci pour vos questions. Ah, je vous en prie. Donc euh, vous voyez là on est en... dans le sud-ouest là. Ah oui, là on est 100% sud-ouest. Je suis de Tarbes et d'ailleurs j'embrasse les Tarbes qui nous regardent très nombreux et qui me parlent souvent de vous. Euh, oui le, le salon de l'agriculture à Paris vient de se terminer et la semaine prochaine c'est le salon de l'agriculture à Tarbes qui démarrera. Je vais essayer d'y aller parce que ah. les bigourdins sont mes frères. Ah on est d'accord. Nous avons la même langue. Tout à fait. Et nous sommes très proches. Et Ils ont et... beaucoup voté pour moi. Et je sais aussi qu'ils vous attendent de très très nombreux à la foire agricole de Tarbes. Ça pour le coup, euh... vous étiez déjà allé d'ailleurs en deux chevaux une année. Oui, oui, en quatre ailes avec euh, Pierre Claret qui était là. Écoutez, je vous félicite <rire> parce que vous êtes brillant. Et en plus, quand on vient de Tarbes, on, on est pas tout à fait ordinaire. On est, est obligé d'être brillant à Tarbes. On est d'accord, euh, monsieur brillant. Lassalle. Vive la Bigorre. Euh, vive la Mais Ça me donne envie de chanter quand je vous vois. Ça me donne envie de chanter à le refus. Ah, <rire> voilà, et on va laisser. Hein. <rire> très bien, très bien. La, la Bordeaux, euh, c'est ah oui, c'est Je suis dans tout ça, là, <rire> hein, vraiment. Ah, c'est génial, c'est génial. Euh, oui, donc le salon de l'agriculture à Paris vient de se terminer. Euh, vous avez été euh, sur place. Quel est le bilan que vous en tirez auprès de nos agriculteurs qui, en plus, on le sait, porte notre pays quand même. Euh, C'est un bilan contrasté parce que ceux qui sont, euh, au bout de quelques heures, ils redeviennent heureux d'y être parce qu'ils ont le sentiment de retrouver la famille des agriculteurs et des paysans de France. Et puis, quelques heures après, de nouveau, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Euh, en rentrant se coucher, parce qu'ils se disent que tout ça, c'est un peu la piste aux étoiles, et que c'est peut-être un peu passé. Et ils se souviennent qu'ils n'ont pas pu installer euh, leur garçon ou leur fille, parce que c'est impossible. C'est le cas de mon frère, Julien, euh, qui, euh, qui a installé sa fille, Marie-Ève, euh, Marie merveilleuse jeune fille de 32 ans puis qui après s'est découragé parce que c'est extrêmement difficile. Il pense aux capitaux extraordinaires qu'il faut investir et qu'on n'a pas. Il pense au matériel, etc. Et puis il y a toutes les normes qui s'abattent sur vous. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Comme si la nature ne devait pas être travaillée naturellement pour que ça pousse dans ce pays autour tout produits produit. Donc je pense que c'est un peu mitigé, mais en même temps, c'est extraordinaire pour la France d'avoir une exposition de paysans telle que celle que nous avons au Salon de l'agriculture. Et justement vous avez, vous avez parlé du malheur de ces agriculteurs et on va parler d'un sujet, euh, je trouve que les médias n'en parlent pas assez et donc j'ai voulu en parler avec ah. vous, les agriculteurs et le suicide. Mmh. Euh, et oui, les agriculteurs se suicident plus que le reste de la population. Depuis 2016, c'est entre 500 et 600 agriculteurs qui se sont suicidés. Euh, de 15 à 64 ans, le risque de suicide est supérieur à 43%. Euh, les raisons, évidemment, l'isolement, euh, la pénibilité, le salaire peu important. 80 heures par semaine, en moyenne, un agriculteur va travailler. Euh, pour vous, comment on peut empêcher ce phénomène de suicide chez les agriculteurs Vous avez dit l'âge de... De, de 15 à 64 pardon, ans, c'est 43% de risque de suicide et au-delà de, so de 65 ans, pardon, c'est deux fois plus supérieur que la oui, population voilà, générale. C'est ça qui m'intéresse aussi, là, si j'ose dire. Écoutez, euh, l'agriculteur, comme quelques autres métiers, euh, ont une responsabilité peut-être supérieure. C'est-à-dire que non seulement ils sont agriculteurs, ils font... Euh, grandir euh, des, des produits des végétaux euh, ils, produisent, euh, ils produisent aussi de la viande ils peuvent même transformer Mais ils entretiennent l'espace, le paysage pourquoi notre bigorre est encore si jolie parce qu'il reste encore des paysans, quelques heures de moins en moins, pour chasser par les ours d'ailleurs et par euh, une société qui ne comprend plus aujourd'hui, donc à leurs yeux, ils ne peuvent pas faire moins que ce qu'avait fait le grand-père ou l'arrière-grand-père qui en plus s'était tapé la guerre de 14-18 ou celle de 39-45 quand ce n'était pas celle de Sedan. Et aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Donc, euh, en plus de leurs difficultés financières qui sont la plupart du temps insoutenables, M. Grit agricole, chez vous, sans arrêt, euh, les, les, tous les organismes qui étaient là pour vous aider il y a 30 ans à peine et qui aujourd'hui vous accablent. Mais par-dessus le marché, lorsque vous regardez, c'est pour ça que j'ai demandé le chiffre pour les plus de 65 ans, au soir de votre vie, qu'est-ce que vous voyez Rien. Vous voyez des arbres qui sont sur le point de rentrer dans la maison parce qu'il n'y a plus personne pour les tenir en respect, parce qu'il y a des endroits où il faudrait des arbres, mais chez nous, ils poussent tout seuls, et derrière, il y a quatre sangliers, derrière chacun de ces arbres. Et c'est un petit peu ce, ce désespoir de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, je ne puisse pas transmettre ce bien à mes enfants, et que mes enfants n'aient pas autour d'autres enfants comme moi j'en ai eu quand j'avais leur âge. Et justement, comment on donne envie aux jeunes de se lancer là-dedans, avec la transmission, évidemment, mais on peut aussi parler notamment des, voilà, des corps de métier comme les boucheries, les boulangers, qui avec la crise énergétique aujourd'hui ne s'en sortent plus. Bon nombre d'établissements fermes, euh, comment on peut donner envie aux jeunes de, de prendre le relais, alors qu'on leur promet rien au final Et tout simplement parce qu'avec euh, cette euh, financiarisation euh, planétaire, cette, euh, ce conglomérat, de moyens où tout peut être acheté on achète même des dettes aujourd'hui je ne sais pas comment on fait euh, on achète tout, tout tout tout. est vendu à la pièce tout est transformé par, par un petit groupe on n'a pas vu le monde changer et le monde eh bien, il a changé sans qu'on s'en rende compte pendant <coughs> des siècles un paysan, un artisan, un forgeron il n'y en a plus l'était naturellement de père en fils parce qu'il savait le faire il le faisait de bon cœur il gagnait sa vie pas énormément mais suffisamment pour pouvoir nourrir ses enfants et aujourd'hui ça a tellement basculé que ce n'est plus le cas ajoutons à cela le phénomène culturel que constitue déjà le fait de travailler on ne sait plus si travailler c'est bien ou c'est mal tellement on a détruit L'idée même du travail dans les têtes et dans les esprits, avec euh, cette euh, euh, incroyable su supercherie qui consisterait à dire « Mais on devrait être en vacances toute la vie, mais ça n'aurait pas de sens. » Donc il faut redonner le sens du travail, il faut re redonner une valeur et faire en sorte que celui qui effectivement fait l'effort de ce travail, qui est très beau, c'est magnifique d'être paysan, c'est magnifique d'être euh, forgeron. Les, les, les chevaux en ont besoin. Euh, C'est magnifique d'avoir euh, un petit artisanat. Mais il faut accompagner cela par une formation depuis le plus jeune âge. Au lieu de laisser les jeunes qui ont la tête qui vagabonde à travers la bigorre et les sommets <rire> les monts des bon, Pyrénées euh, dans des rêves, il faut les... Euh, rassemblés dans des centres de formation. On a eu des lycées agricoles, mais on peut avoir des centres beaucoup plus proches qui réunissent euh, <coughs> les jeunes, mais aussi les parents avec. Et tout ce qui a fait société pour retrouver cette société, en sachant que la société d'aujourd'hui, elle est aussi ouverte à la France et au monde entier. Et moi, je pense que si on pouvait échanger... Euh, Aller découvrir à l'extérieur, recevoir chez soi, tout en apprenant ce métier à partir de 14 ou 15 ans. Ça changerait déjà beaucoup les choses. Puis après, eh bien, il faut m'élire président. Parce que c'est une politique totalement différente qu'il faut mener dans ce pays. Ce pays, euh, c'est un monde. Ce pays est un moment. Ce pays est capable des pires avanis. Il est aussi capable de se redresser lorsqu'ils tombent au fond des abîmes Et ça, les jeunes de ce pays le savent, parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire en détail, mais ils savent que lorsque la France bouge à nouveau, c'est le monde entier qui bouge de nouveau. Et nous avons besoin de cette grande aventure pour que les agriculteurs reprennent la paix des champs et la nuit du soir qui tombe. Et justement, si on parle travail, ça me fait une transition, les jeunes sont très préoccupés par la réforme des retraites et j'ai entendu dire que euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, voulait une alliance plus patriotique à l'Assemblée nationale pour s'opposer à la réforme des retraites, avec notamment Marine Le Pen, Philippot, Zemmour, vous et donc euh, Monsieur Dupont-Aignan. Vous en pensez quoi, vous D'abord, j'apprécie beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, qui est un copain depuis que je fais de la politique hein. euh, sur le plan humain et politique aussi, mais pour le reste... Un copain très très à droite quand même. Comment Un copain très très à droite. Oui, voilà, mais c'est le problème. Ah. Euh, <rire> que La France ne veut pas être extrême-droitisée, la France ne veut pas être extrême-gauchisée, elle ne veut pas être extrême-macronisée. La France veut rester elle-même et authentique, et le plus vite possible. Dès que nous aurons recréé un peuple homogène qui s'aime à nouveau, qui se parle, qui échange, qui est instruit de nouveau de ce qu'il doit être. Eh bien, refonder des mouvements de pensée nouveaux, comme je le fais avec Résistants, qui forment leurs adeptes à, à, à apprendre à se battre pour ce pays. Et si nous arrivons à faire ça, ce sera la victoire de tous, chaque fois que l'Histoire a basculé dans notre pays. Ce pas les uns contre les autres, sauf la Révolution et encore, euh, mais c'est les uns avec les autres. Et je trouve qu'on euh, veut rassembler, mais on veut rassembler des petits bouts euh, de partis qui sont tous ou euh, dans l'extrémité d'un échiquier ou dans l'autre extrémité et en oubliant tous les autres, tous les autres. Mais les autres, il faut encore pire, ils ne vont pas voter. Ils sont tellement écœurés. il y en a tellement, c'est tellement insupportable, et douloureux, parce qu'ils aiment la politique, ils aiment la politique. Qu'ils veulent trouver à nouveau à s'exprimer avec quelqu'un qui autrefois aurait pensé à gauche parce qu'il il était un peu plus partageur, plus progressistes, ou à droite, parce qu'ils voulaient plus de sécurité ou de libre entreprise. Ils veulent retrouver cette France-là, et cette France unie et homogène. Et justement, vous parliez d'une France qui ne veut pas s'extrémiser, et pourtant vous avez fait pas mal de sorties de route ces derniers temps, notamment avec la période des Gilets jaunes, où vous avez dit que c'était la CIA qui avait organisé tout ça, que Macron n'était pas vacciné, que les élections présidentielles étaient complètement truquées. Euh, Est-ce que vous vous rapprochez pas un petit peu de la sphère complotiste, des fois euh, je ne me souviens pas de la CIA <rire> avec les gilets jaunes. Ah, je peux vous enfin, lire la phrase en entier, oui. si vous voulez. Oh, vous savez, aussi... j'en ai prononcé, mais on en a prononcé beaucoup à ma place aussi. Non, je ne crois pas vraiment que la CIA soit allée jusque-là, mais enfin, peu importe. En tout cas, j'ai remis un gilet jaune et j'ai été très fier de le faire et je n'ai pas eu du tout le sentiment que je dénotais. À l'époque, 80% des Français soutenaient ce mouvement qui a plus dit euh, de la vie des Français d'aujourd'hui, de leur salaire, du revenu de, de ces jeunes femmes de 35 ans euh, élevant seules deux ou trois enfants et de leur possibilité de retraite que nous n'en avions dit non pendant 50 ans. Je n'ai pas eu le sentiment que je me complotisais ou que je complotisais en disant que j'avais attrapé le vaccin, que j'avais attrapé... Euh, un, un problème de cœur tu Vous avez eu des effets oh, secondaires, c'est ça Quatre opérations à cause du, du vaccin Johnson, je l'affirme et le réaffirme. Mmh. Et je n'ai pas eu le sentiment non plus que je me mettais hors jeu en affirmant que le président Macron, comme d'autres présidents, n'ont jamais été vaccinés. Et pourtant, l'assurance maladie dit que M. Macron a été vacciné le 13 juillet 2021. Oui, l'assurance maladie, elle dit ce qu'elle veut. D'accord. Il était là, L'assurance maladie, elle était là pour voir si on mettait vraiment le produit, si on mettait de l'eau à la place. Je voudrais bien avoir les preuves. Vous comprenez Mais comment vous pouvez Mais... affirmer Vous n'étiez pas là non plus non. Et j'ai quand même un certain nombre d'éléments qui me permettent de le dire, parce que jusqu'à maintenant, vous avez bien voulu rappeler ce que j'ai pu faire. J'ai fait une grève de la fête lorsqu'il m'est arrivé, impossible de tolérer qu'on enlève de mon territoire une des usines qui gagnait à l'époque dans les Pyrénées le plus d'argent en France pour aller la mettre sur le site de l'AC, qui est le site aujourd'hui le plus malfamé, celui qui a été le moins remis à jour. J'ai fait le tour de France à pied. si Le Borne, ce qui a donné l'idée à Macron, euh, est-ce que là, c'était, de, de, comment on appelle ça, du, du, du, euh, euh, du, du complotisme, de faire le tour de France pour donner à Macron l'idée de faire le tour deux fois de son salon, en disant, en marche, et ça a marché. Il n'a fait que copier ce que j'avais fait. J'ai fait venir en France par trois fois les journalistes de la planète, parce que je disais non à ce qui me paraissait être dire non. Eh bien, je continuerai sur cette voie-là, sur cette voie-là. Et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, il y a des tribunaux. Euh, je suis prêt à témoigner tout le restant de ma vie pour montrer la, euh, le mensonge, l'hypocrisie qui règne en maître absolu. Euh, dans notre pays, comme il règne ailleurs, un peu de, de clarté, de lumière ne fera pas de mal. Et avant de conclure, est-ce qu'on vous a déjà proposé un ministère Oui. J'ai ah. eu euh, Jacques Chirac qui proposé ah oui l'agriculture. c'était Du coup, vous avez refusé. Oui, pourquoi Mais, euh, Parce que l'agriculture et l'aménagement du territoire, souvent ça allait ensemble. Avec. Il y a 20 ans, il n'y a plus d'aménagement du territoire du tout, c'est plus vite fait. Mais... Euh... <rire> Comme ça, parce que mon accent. Il paraît que Juste fait pour un ça petit peu pour... Non, et puis euh, il aimait quand même. Euh, je crois qu'il était de, de, de Tulle. Il savait quand même ce que c'était euh, la Creuse plus que profonde. Euh, voilà, je, je, à un moment abandonné. Euh, je ne sais pas si ça lui a parlé. Et, et puis Nicolas Sarkozy qui va proposer d'être ministre de la Défense. D'accord, ministre euh, de la Défense, ministre de la Défense. Et je n'ai pas voulu pour des raison très simple c'est que je savais la thune plus n'était déjà plus entre les mains euh, des, de l'État, de, de, de, de l'organisation même de notre pays, des mmh. services publics de notre pays, des hôpitaux de notre pays, des écoles de notre pays, et qu'elle était partout ailleurs. Elle est où ah mais Elle est... Euh, euh, un peu aux quatre coins de la planète. Il y en a beaucoup chez et il y en a beaucoup chez, Bouloret, il a beaucoup chez euh, comment il s'appelle, celui qui fait du, du luxe, là. Bernard Arnaud. Ah, ben, voilà, Arnaud, alors là, il est quatrième fortune. Et son gendre magnifique, Niel. Xavier Niel, ah, qui, qui était oui. en cabane il y, a, il, y a, il y a 15 ans, pour euh, fait très grave. Et puis il y a l'autre, qui, qui, qui, je ne me souviens jamais son nom, qui possède Apolline de Malherbe. Et aussi Free, Téléphone, etc. Vous voyez qui je veux dire Free, il me semble que c'est Xavier Niel, il voulait récupérer M6, mais il n'a pas pu... Non, non, non, non. c'est le bon. Mais c'est pas alors, Non, non, BFMTV, ce n'est c'est pas bon. Il faut que vous fassiez comme moi. C'est Altrad, non, pas Altrad, il s'appelle... Drahi. Drahi. Drahi, non, non, mais regardez, allez bien. Regardez, il possède aussi SFR, tiens, le garçon. Il possède toute la téléphonie. Et regardez dans quel état elle est. Essayez de téléphoner de vigueur, vous allez me dire. Ce ne sont <rire> pas des hommes dignes. Mais vous êtes Ils très proche de la France Insoumise au final d'un beau propos. Non, mais euh, je suis proche d'une certaine manière. Mais je souvent dire à Jean-Luc Mélenchon euh, qu'il n'allait pas au bout et qu'il devait dire. Il me dit, oui, mais si tu dis trop, tu ne passes nulle part. Et j'ai dit, mais tant pis, je ne passerai pas. Mais là, chaque fois que je pourrai dire quelque chose, je le dirai. La preuve, vous m'invitez. Et merci <rire> mille fois. Voilà. Ce n'est pas, pas au fond qu'on vous empêche de parler. C'est que vous parlez, vous n'y revenez plus. Eh bien, c'est ça la résistance. C'est pour ça que j'ai fondé Résistance. Et c'est pour ça que je veux que des jeunes, des hommes, des femmes, et... La moitié de ceux qui sont résistants sont des hommes et des femmes qui ne votent plus depuis au moins 15 ans. qui ne votent plus pour qu'ils recroient en quelque chose et qu'ils revotent. C'est ça le début de la résistance. Ma grippe me. me mais enfin, en tout cas, merci. <rire> merci. Merci, Jean Lassalle. Merci.